Nivald, Don Fak, Azafak, Olivier, Patrick, les et mes aturgues et Pirozier ne font des amènes qu'un. Vous êtes marié, marié pour la vie que tu connais. Le qui son père, sa mère pour une femme. Qui sera sa Ève et lui son Adam? Ils auront des beaux cadeaux qui seront des enfants. J'aimerais vous dire à travers ce champ: Vous avez juré fidélité devant les hommes et devant Dieu. Rien ne pourra vous séparer, vous ferez un couple radieux. Olivier, Olivier, et sont unis pour la vie. Olivier, Olivier, les roses sont unis pour la vie il pourra vous séparer à jamais vous serez toujours barré-collé Dites à tous ces gens qui veulent vous voir tomber C'est dans ce monde, il qui vous fera glisser eh, eh. Vous êtes mariés, mariés Les yeux dans les yeux, embrassez-vous C'est validé, validé Nous sommes tous contents, on vous dit bravo Dans tes bras, elle se sent bien dans ses bras, tu te sens bien yeah. Ce n'est pas par hasard si vous êtes liés. Plutôt c'est la volonté du bon Dieu Sous la pluie ou sous le vent Sous la tapette ou sous l'orage Dans le bonheur ou dans le malheur Et si c'est un bout de pain, vous allez manger à deux Olivier, Olivier sont censée unie pour la vie Olivier Olivier et Rosine sont unis pour la vie pour vous séparer? à jamais vous serez toujours barré collé Dites à tous ces gens qui veulent vous voir tomber Que dans ce monde, il n'y a rien qui vous verra glisser Vous êtes marié, marié Les yeux dans les yeux embrassez-vous C'est validé, validé Nous sommes tous contents au bout bravo sa majesté, le professeur Leopold Domfac Sanken, Père à son âme, lui qui de son vivant, n'a jamais cessé d'orienter le couple du jour. Sa majesté, Foreign Domfac, depuis les États-Unis d'Amérique. Madame Domfac Sidonier, Aya Yaoundé C'était Foreign depuis les États-Unis d'Amérique. Top John, depuis Aristide, depuis l'Allemagne. Ouais. Olivier. Olivier, Érosine sans unie pour la vie Olivier, Olivier, Érosine sans unie pour la vie, rien pourra vous séparer, à jamais vous serez, toujours barré collé. Dites à tous ces gens qui veulent vous voir tomber, et dans ces rien qui vous fera glisser, vous êtes mariés. Marié, les yeux dans les yeux, embrassez-vous, c'est validé, validé. Nous sommes tous contents au bout du Bravo. Sa Majesté, quinze ans, à Milan en Italie. La du vent choc, Gepi à Douala. Nous sommes tous contents au bout du Bravo. Maman message au pied j'ai dit à Bafou. La grande famille Molo, à Bafou, Elles sont son pour vous. Nous sommes tous contents, on vous dit bravo. Ouh, yeah. Rien de plus beau que l'amour. Oh, yeah. yeah. Nous sommes tous contents, on vous dit bravo.